naître c'est déjà marcher vers la mort au moment même où on est donc c'est sûr que c'est en nous la question c'est comment on le gère comment ça ne devient pas un obstacle à aimer comment ça ne devient pas un obstacle à la joie de vivre et comment justement on ne fait pas de la mort quelque chose à gérer mais quelque chose à vivre.